Bonjour les amis, euh, je vous retrouve pour le tirage du signe des béliers pour le mois de janvier 2023. Enfin, j'espère que ce mois sera un peu plus plaisant que les derniers mois. J'espère que vous allez et vous irez bien. Donc, on regarde rapidement euh, ce qui euh, vous entoure, ce qui est proposé sur le mois de janvier. Bien évidemment, vous avez aussi votre signe ascendant qui est tout aussi important et votre signe lunaire. Si vous pensez que ça ne vous correspond pas, regardez dans les autres signes, il y aura peut-être des informations importantes. Alors, déjà, en, en énergie principale, sous le dessous du paquet, j'avais une profonde force personnelle et de la paix qui vous assureront le succès. Donc, déjà, gardez en tête que vous êtes des personnes qui avaient une certaine force mentale pour subvenir à vos besoins pour euh, pour surmonter les épreuves voilà et qui vous assureront du succès dans la vie surtout qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent donc certainement attention à ce qui va euh, se dire se faire se proposer on a des affaires de famille, peut-être sur la fin du mois, puisque dans le sens, si on je vois début, milieu, fin de mois, ça peut être comme ça. Ça peut être des bonnes nouvelles concernant aussi votre foyer, votre famille, votre couple. Mais attention à des forces contraires et certainement que ça résonnera avec votre profonde euh, force intérieure qui fera que vous attirer, attirerez le succès en contrant ces énergies négatives qu'elles viennent des étoiles, de quelqu'un particulier, d'un certain retard essaye de travailler contre vous. Ok Alors, on regarde autre chose. Je continue le message pour les béliers sur le mois de janvier. Alors, on continue le message pour les béliers au mois de janvier. Ah Alors, Ah, c'est marrant parce que tout à l'heure… Hein. Enfin, c'est pas marrant, mais ça fait deux fois que je vois ce nom et c'était associé au chagrin. Quand j'ai préparé les cartes en les brassant, j'ai vu ça. Euh, ensuite, euh, là, ça me redit qu'il y a quelque chose. Euh, soit vous êtes dans la solitude parce que quelque chose ou quelqu'un n'est pas disponible, n'est pas prêt. Euh, à moins que vous refusiez d'être seul pendant ce mois de janvier. Là, c'est tout euh, l'inverse. Voilà, Ouais, peut-être que c'est fini la, la, la solitude. C'est peut-être fini la, la solitude parce qu'il y a la réunion qui arrive. Alors, on va voir les béliers, les béliers, les béliers, les béliers. Signe des béliers au mois de janvier 2023. D'ailleurs, il me semble, je ne me trompe pas, que les béliers étaient très, très actifs sur le signe la dernière fois, sur le mois de novembre ou décembre, je ne sais plus. Alors, on a une évolution, on a de l'argent, pardon, vous voyez pas. Ah, apparemment, l'argent va arriver, vous aurez un choix à faire, ah qu'il faudra utiliser votre clairvoyance dans quelques jours. Donc il euh, y a des choses qui vont se qui vont bouger pendant ce mois de janvier. Vous allez certainement avoir une belle évolution au niveau financier. Soit une promotion, soit un gain d'argent, soit une facilité, un crédit accepté. Vous voyez un petit peu ce genre de choses qui permettent effectivement de choisir avec lucidité ce que vous allez faire dans, dans le mois de janvier. D'ici quelques jours, je pense que c'est les jours qui arrivent. Les jours prochains, vous aurez la, la, la lucidité, la clairvoyance de ce que vous allez devoir faire, avancer, peut-être faire des choix. Alors l'évolution, justement, on va voir un petit peu plus loin l'évolution. Sur la femme, ok, avec des nouvelles. On retrouve un peu l'énergie des nouvelles, des bonnes nouvelles. Communication. Donc, attendez-vous à des nouvelles par rapport à une évolution que vous attendez, peu importe laquelle. Ça peut concerner notamment de l'abondance de l'argent. L'argent, on a la naissance d'une idée qui va occasionner un changement dans votre vie. Donc, est-ce que c'est l'arrivée d'argent qui va vous... Vous allez enfin pouvoir souffler pour pouvoir déménager, pour pouvoir euh, vous engager dans un nouveau cycle. Euh, parce qu'on a la naissance, une idée qui vient, euh, par exemple, changer votre destin. Euh, au niveau d'un travail, hein, vous avez un changement qui va apporter plus d'argent aussi. Il euh, y a la naissance d'une situation au niveau monétaire. Donc, attention, effectivement, vous, pouvez, vous pourriez avoir de bonnes nouvelles sur le plan financier, mes amis béliers. Le choix, vous allez avoir un choix, waouh, que des belles cartes. La clé, la clé, euh, alors peut-être une rencontre très importante qui va vous permettre justement de faire ce choix. Euh, une rencontre en face à face, en tête à tête, une rencontre professionnelle ou sentimentale qui fait que ça va déverrouiller certaines choses puisque vous allez vous diriger dans un sens. Euh, ensuite, on a la clairvoyance, donc il faudra avoir de la clairvoyance, de la lucidité. Par rapport à de la passion, alors ça peut être une rencontre. Ah oui, ça peut être encore les signes de feu. Donc, Bélier en Sagittaire, on est soit avec un autre signe de feu. Et puis, on a double passion ici, le feu. Euh, vous pouvez aussi avoir un choix entre deux personnes. Il y en a une qui va se proposer, qui va être très passionnée, très passionnelle. Donc, il faudra être assez lucide pour ne pas faire de bêtises non plus et aller trop vite. D'ici quelques jours, on a un homme. Et on a du temps. Donc un homme, euh, vous allez avoir des nouvelles d'un homme qui va prendre son temps. Ça fait longtemps que cet homme, vous l'avez dans votre environnement et qui va apparaître sur ce mois de janvier, dans les jours prochains. Certainement, c'est en lien peut-être avec cette passion. Clairvoyance par rapport à une passion, passion avec un signe de feu ou clairvoyance par rapport à votre propre passion si jamais ça concerne un travail, une naissance. Mais c'est un très beau tirage quand même pour, les, pour le signe des béliers au mois de janvier. Vous avez quand même que des belles cartes. Donc derrière vous, il y avait un nom, hein, mais euh, j'ai l'impression que vous n'êtes plus seul. Justement, vous allez changer ça. Vous allez avoir une naissance par rapport à un changement. Donc Il peut y avoir des déménagements, des changements de travail, des changements par rapport à l'affectif aussi, parce qu'on a la clé d'une rencontre. Euh, et vous aurez le pouvoir de dire oui à cette passion, et que cette personne peut-être va rentrer dans votre vie, dans quelques jours là, ou elle est rentrée depuis quelques jours, et ça va mettre du temps avec cette personne, ou ça va prendre du temps cette personne, est là pour un bon bout de temps aussi. Voilà, vous avez euh, des très belles cartes ici, mes amis béliers, pour ce mois de janvier. On finit avec le tirage sentimental, <rire> on voir ce qui se passe. Alors, pour les béliers, mois de janvier, s'il vous plaît, pour les béliers, mois de janvier. Pour les béliers, mois de janvier, quelles sont les situations qui vont s'ouvrir à eux Alors, base solide, tristesse. Ah, voyez, j'avais le chagrin tout à l'heure. Enfin, je vous en ai parlé. Tristesse et mélancolie, base solide et constructive. Alors, peut-être que vous êtes déçu, vous avez été déçus, puisqu'on est sur une coupe. Euh, vous êtes passé par des difficultés sentimentales dans une relation solide. Que vous souhaitez, que vous soyez célibataire et que vous souhaitez vraiment construire quelque chose de solide dans la longue durée. Vous avez une tristesse, une, un chagrin, donc une déception. Que va-t-il se passer sur ce mois de janvier pour les béliers, s'il vous plaît Donc, passez. Quelles sont les énergies J'en prends trois. Je verrai si j'en rajoute j'ai une invitation ah c'est pas mal ça, wow union sacrée et karmique. Et on a de la stabilité, on n'a que des belles cartes. Donc j'ai l'impression que ce mois peut être très important pour vous. Euh, comme on a vu, vous étiez seul, vous aviez un sentiment de solitude et peut-être de chagrin. Et que là maintenant, il va y avoir des choses qui vont bouger dans ce sens. Vous pourriez recevoir une invitation, bonne nouvelle, rappelez-vous. C'est une union sacrée ou karmique selon la, la, la, la relation. Alors quelqu'un quelqu qui est très important dans votre vie, qui vous apprendra quand même une leçon au bout ou qui vous maintiendra dans un lien durable, bien évidemment, avec une relation sacrée euh, ou en tout cas un certain temps et qui vous mènera à l'équilibre, mes amis béliers. Donc moi, je ne vois pas de négativité sur ce mois de janvier. Au contraire, tout est positif ou en tout cas, il y a une belle énergie qui se dégage sur vous pour le mois de janvier, donc c'est magnifique. J'ai envie de vous dire, battez-vous pour ce que vous voulez. Euh, faites des bons choix. Euh, choisissez peut-être bien évidemment avec votre cœur, mais aussi avec vos ressentis. N'allez pas trop vite en besogne. Peut-être prenez votre temps. Et euh, si un homme rentre ou est déjà dans votre environnement... Euh, ben, prenez des précautions, mais assurez-vous que ce soit quelqu'un, effectivement, qui en vaille la peine parce qu'il a quelque chose à vous faire comprendre euh, sur ce mois de janvier, certainement, et peut-être plus tard parce qu'on avait un certain temps. Alors, est-ce que vous l'attendez depuis un moment Est-ce que cette personne va rentrer et, et, et rester pendant un moment Oui, c'est possible parce qu'on a la stabilité et la base constructive. Donc, cherchez la, la stabilité, mes amis béliers, dans toute relation et même professionnellement, vous pourriez, vous pourriez avoir des changements positifs. Donc, c'est tout du bon. Je vous souhaite un très bon mois de janvier, de belles fêtes de fin d'année. Et euh, ben à bientôt et plein de gros bisous, plein d'amour. Ciao, ciao, prenez soin de vous.